parce que euh, lorsqu'on veut monter sur une scène, par exemple, on, on peut le faire euh, dès demain si vous avez envie de monter sur scène, il y en a énormément à Paris, des scènes ouvertes, vous pouvez vous y rendre, vous produire, et le cinéma, il y a une espèce de côté inaccessible et c'est plus complexe, c'est-à-dire que ça se fait avec, euh, avec le temps, et, euh, et aujourd'hui même, pas, tu me dis si je me trompe, c'est quand même très compliqué, Cad, mais la manière de financer les, les films, ce n'est plus trop comme avant, c'est-à-dire qu'on est plus en train de regarder... Ok, on va faire un film avec lui, mais qu'est-ce qu'il a fait auparavant qui fonctionne et qui cartonne Est-ce qu'il est qu fait des vidéos sur YouTube Est-ce qu'il fait des chansons Est-ce qu'il fait de la scène Est-ce qu'il est bankable Est-ce qu'il a des c'est -ce des, des, des, des mon charisme. Est-ce qu'il a des followers Moi, c'est mon charisme qui a fait la différence. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est pour vrai ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on rentre dans un système qui est encore plus complexe. Et, et tout à l'heure, il y a une journaliste qui t'a posé une question, justement, qui disait euh, comment on fait pour réussir un, un casting ouais. Qu'est-ce que vous avez répondu ben, euh, C'est curieux comme question, parce que je dis, ben, ai faut, faut être bon au moment où tu dois faire le casting, c'est tout. Et je lui ai dit surtout, comme me disait ma prof de théâtre, Jacqueline Duc, elle disait, quand tu vas à un casting, le nom, tu l'as déjà, le nom. Vous voyez ce que je veux dire Tu sais déjà que tu... tu donc, euh, essaie d'avoir le oui. Et je trouve que c'était une bonne philosophie. Et J'expliquais à cette femme qu'il fallait surtout être très détaché, très relâché, et qu'il en allait avoir des centaines de castings. Et il faut pas euh, se mettre dans une espèce d'état, parce qu'il y en a plein, qui... c'est normal, hein, c'est comme, comme un, un entretien d'embauche, je veux dire, c'est l'impression qu'on joue sa vie, mais c'est dur de donner des conseils euh, quand, on, quand on a des parcours si différents les uns des autres. Vous, vous en avez passé beaucoup des castings vous Oui, vous énormément, ah, au oui. début, ouais, ouais. hum. j'ai fait beaucoup, enfin moi j'avais, euh, je fais beaucoup de castings de pub notamment, parce que bon, bah, il faut bien gagner sa vie, donc euh, et pas mal de agences spécialisées dans la publicité qui vous appellent. où vous êtes dans un cours de théâtre et que vous connaissez dans le réseau, vous vous inscrivez dans les agences et puis... Et, mais, mais sauf que vous arrivez dans la salle d'attente et là, il n'y a que des mannequins. <rire> on se demande pourquoi on nous a appelés, nous. Mais je crois que c'est juste pour, pour vous faire plaisir. Quoi. Mais c'est vrai. Moi, j'ai fait des castings pour des produits, des yaourts et des trucs comme ça. Mais le mec a été pris, c'était un, un beau gars, quoi. C'était pas, c'était pas moi. Quand même. Ça fait des trucs pour des shampoings même, tu me rappelles. Attention, a... t'ai <rire> le terrain. Ah non, le terrain est glissant. Mais regarde. Je ne vais pas. Je ne vais pas. <rire> ouais, encore, encore, euh, il m'arrive encore aujourd'hui d'en faire. Enfin, c'est à dire que le cinéma, ce qui est bien, c'est que ça te remet quand même un certain niveau. Et il faut, il faut avoir beaucoup de, il faut avoir beaucoup de modestie et se remettre à chaque fois, euh, repartir à zéro. Euh, J'en ai fait, je continue d'en faire de temps en temps aussi. Euh, Ouais, c'est le métier qui veut ça. Vraiment, c'est le métier qui veut ça. Forcément, euh, j'ai toujours dit que lorsqu'on fait un succès au cinéma, on a le droit de refaire un tour de manège. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un film qui fonctionne, ok, tu ne descends pas du manège, tu peux y rester. Quand on commence à faire 2, 3, 4 échecs consécutifs, ça devient un peu plus compliqué. Et voilà, c'est là qu'après, c'est sur la durée, c'est une carrière. C'est bon, ce que c'est euh, la durée. Ouais, des bons macarons. <rire> C'était ça en fait, hein. tu m'as tendu dans le pêche. Est-ce que dans ce film-là, il y a eu des, des répliques improvisées oh là. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont été gardées quand on voit le film. Malik, il, a... oh, bah, euh, bah, il, il c'est de... bien... Il y a eu beaucoup d'improvisations. Il s'est hein. bien énervé. Mais plein de fois j'improvisais et bon, comme je le disais tout à l'heure, il fallait me... me calmer, me redescendre parce que je proposais des choses qu'on n'y connaît ni tête. Et s'il y avait des dragons qui arrivent. Non, non, non, non, c'est euh, faux. Est faux il est vif, il est juste, il est il est vraiment euh, très efficace ah, sur un cool. tournage. Surtout quand vrai. on est en, en duo comme ça, c'est vrai. Euh... Non, vrai euh, ils ont donc, trouvé plein bon, de choses, ils nous ont, Ouais, euh... bon, ça, ça partait souvent du même problème des cheveux, tout ça, la vieillesse. <rire> hein, le front là. Le front, c'est lui ah, le front, avec là, il a de la place de là. là. Ah, J'ai envie de te taper devant tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film formidable